Salut à toi qui as trouvé cette chaîne, peut-être par hasard ou peut-être pas. Si tu aimes le contenu horrifique, tu trouveras certainement ton bonheur ici. Sinon j'ai quelques autres vidéos qui peuvent te plaire. Sur cette chaîne, je suis à la fois le mec sérieux et à la fois le mec débile. Ah ma bite Mais parfois ça m'arrive juste d'être le mec qui meurt en boucle. Je ne pose pas énormément de vidéos mais j'essaie de produire un contenu qui me rend fier avant tout. Alors si tu aimes ce que tu vois, n'hésite pas à t'abonner. Et vu que tu es arrivé à la fin de cette vidéo, voici une petite sélection de vidéos pour commencer. Ceci était ma bande annonce, et à très bientôt, peut-être.